Mardi et mercredi, la lune sera dans le scorpion, votre deuxième maison. Vous aurez un esprit occupé durant cette période. Vous pourriez avoir des factures à traiter ou à payer ou des documents à archiver, mais aussi vous auriez des dilemmes à résoudre. Et cela sera très exigeant mentalement et intellectuellement, mais vous serez à la hauteur. Au boulot, des communications intéressantes pourraient avoir lieu, que ce soit au niveau verbal ou écrit. Vous vous démarquerez par l'élégance de vos mots et la manière dont vous composerez vos communications. Vous lirez euh, très bien les situations, vous lisez très bien les situations et vous vous adapterez en concept des rencontres stimulantes pourraient avoir lieu durant cette période euh, et aussi euh, la prochaine période. Et ça, je parle de jeudi et vendredi. La lune sera dans le Sagittaire, votre troisième maison. Au niveau de votre boulot, même ambiance des derniers jours continue. En plus, les énergies de cette période favorisent beaucoup les échanges commerciaux. Au niveau affectif, durant cette période, vous sentirez un besoin accru pour l'affection et la romance. Vous pourriez poursuivre vos désirs sans vous sentir coupable. Au niveau intime, des rapports sexuels très passionnants pourraient avoir lieu si vous étiez dans une relation saine. Sinon, cela pourrait créer une frustration additionnelle qui, est, qui sera au niveau sexuel qui se rajouterait aux tensions déjà existantes. Samedi et dimanche, la lune sera dans le Capricorne, votre quatrième maison. Votre désir d'accomplissement au niveau de votre boulot pourrait vous faire amener votre boulot chez vous dans vos pensées ce qui pourrait frustrer votre partenaire ou à tout le moins créer des frictions. Vous pourriez manquer l'équilibre et l'harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle, ce qui amène une, une colère frémissante à la surface. Et vous vous verrez durant cette fin de semaine essayant de gérer ces sentiments chez votre conjoint ou vos enfants. Écoutez-les bien Écoutez, je veux dire le conjoint ou les enfants euh, attentivement et ne vous mettez pas sur la défensive, ni leur dire que tout ce que vous faites est pour eux. Car vous devez avouer que votre ambition au niveau professionnel est plutôt pour votre propre satisfaction personnelle en premier lieu. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne